Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Magistère qui vous dévoile les fonctionnalités permettant la création et la modification d'une étiquette dans un parcours Magistère. La ressource étiquette est un élément aux possibilités multiples. Elle permet d'insérer du texte, des liens hypertextes, des images, des icônes, des vidéos libres de droit au sein de votre parcours. Dans cette vidéo, j'utilise l'éditeur d'étiquette par défaut dans Magistère qui a pour nom « Atto ». Si ce n'est pas celui qui apparaît quand vous éditez un contenu, vous pouvez modifier ce paramètre. En haut à droite, cliquez sur « Préférences », puis sur « Préférences de l'éditeur » et choisissez « Éditeur par défaut » ou « Éditeur HTML à Comment créer une étiquette Cliquez sur le crayon en haut à droite pour accéder à l'édition de votre parcours. En bas de votre section, ajoutez une activité ou ressource et sélectionnez dans les ressources une étiquette.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 La console par défaut fournit des fonctions basiques de mise en forme du texte et du fond, l'insertion de liens et d'éléments multimédia. Il est possible de déplier la console de l'éditeur pour avoir plus de fonctionnalités de mise en forme du texte, pour insérer des équations ou un tableau, ou encore des lignes de code HTML ou Python. Placez votre curseur dans le champ dédié et tapez votre texte. Il vaut mieux éviter de copier-coller votre texte depuis un autre document, car vous embarquez ainsi des éléments de code qui peuvent modifier sa mise en forme. En cas de souci de ce type, l'éditeur AtO vous propose un bouton spécifique vous permettant de nettoyer le code. Une particularité bien pratique de cet éditeur est d'offrir une présélection de fonts, il s'agit d'icônes insérées en un clic dont vous pouvez facilement modifier la couleur et qui améliorent l'ergonomie de votre parcours en permettant un repérage des consignes, des modalités, des ressources, etc. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer directement des fichiers audio ou vidéo, un véritable atout pour accroître l'accessibilité de votre parcours. Comment insérer un lien hypertexte Si vous souhaitez ajouter un lien vers une page internet,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 Dans la fenêtre suivante, pour l'accessibilité, pensez à remplir la description de l'image. Vous pouvez redimensionner votre image et choisir son alignement. Il est conseillé de conserver le dimensionnement automatique afin de ne pas la déformer. Vous pouvez modifier à nouveau les paramètres de l'image en double-cliquant dessus ou via le bouton « Image. Il est à noter qu'il est possible d'ajouter un lien sur votre image en la sélectionnant et en cliquant sur « Insérer, éditer un lien » et en faisant les mêmes manipulations que précédemment. Comment insérer une vidéo Récupérez le code d'intégration ou iFrame de la vidéo hébergée en ligne, par exemple sur le service Peertube. Pour cela, cliquez sur « Partager, intégration » et copiez le code fourni. Dans l'édition de votre étiquette sur Magister, cliquez sur le bouton avec les chevrons.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 Vous savez désormais l'essentiel sur la création et la modification d'une étiquette d'un parcours sur Magistère avec la console par défaut nommée ATO. Merci d'avoir suivi cet épisode de la Minute Magistère. Le prochain épisode sera consacré à une présentation de la plateforme de formation Magistère. À bientôt